Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà à quelques jours de la manifestation programmée par les forces vives et le FNDC. Le CNRD a déjà mis son plan pour étouffer cela, Et nous allons vous expliquer le plan que les bandits du CNRD ont déjà mis en place. Je vous dis vous allez vous fatiguer. Et le CNRD, ils ont prévu d'arrêter tous les leaders de ces grands partis, que ce soit UFR, que ce soit le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ils veulent arrêter les leaders Qu'on a comme ça, ils vont étouffer. Hey, ce pays-là appartient à tout le monde. Les partis politiques, là, les grands partis là, politiques, ils représentent 90% de l'électorat guinéen. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, c'est zéro. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est zéro. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de manifester. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de sortir. La vérité doit triompher. Comment est-ce que vous allez... Vous, vous avez dit que vous n'êtes pas candidat. Alors, pourquoi empêcher les partis politiques Et pourquoi mettre, je ne sais pas, des plans en marche quand vous allez arrêter des leaders c'est leur plein droit. Ça vous fait une année, une année et demie, bande de vauriens que vous êtes. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé? Ou, mettre, ou on peut même dire que voilà le soubassement. Va bon, donnez-le du, euh, du temps. Bande de vauriens que vous êtes. Tout ce que vous êtes en train de faire, l'arrogance, voler, piller le pays. Vous êtes en train de construire un peu partout. Et vous voulez que non, qu'on reste là, assis, qu'on croise les bras. Oui, c'est l'État. Bande de vauriens que vous êtes. Et pourtant, vous avez fait le coup d'État au président Fakonde. Soit disant que la vie, rien n'allait, c'est rentré, c'est sorti, il y avait l'injustice, les ils étaient en prison. Bande de vauriens que vous êtes. Et qu'est-ce que vous vous êtes. Qu'est-ce que vous vous avez fait, bande de vauriens Mettez le cœur, hein? Vous les connaissez toujours bande de vauriens que vous êtes vous n'avez rien compris bonsoir à tout le monde nanyuma mbarafalu nyara ko cener deco akeni maloyaly kambere balu kambere balu kanaka kou de tak na sikajamana rocie solo et regardez aya aya na jamana mafene jamana wanya mafene allez jamana wanya mafene Attendez, toi, Ousmane Barry, là, je vais bien te bloquer ici. Que RPG ne peut pas bloquer. C'est qu'il faut nous dire ton parti. Tiens es de l'UFDG. Nous, on peut parler. Nous, on n'a pas mis... Elle a c'est nous au-dehors. Tout ce qui se passe aujourd'hui, là. Nous, on n'a pas mis 14, 000, 14 500 personnes à la retraite. Avant le coup d'État, il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars dans les caisses. Les grands projets, bande de vauriens que vous êtes. Vous avez applaudi le coup d'État. Continuez à applaudir. Regardez-moi des idiots comme ça que Le RPG ne peut pas critiquer. Uh -huh. Parlez maintenant. Le discours du 5 septembre, ça a été respecté. Bande d'idiots. D'ailleurs, même je, je suis en train d'accuser l'UFDG. C'est des gens du CNRD. Souvent même, c'est un nom sans photo, rien. Ce sont eux qui créent seulement. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est la division. Bande de vauriens que vous êtes. Cambré Baloudépalou nanalte fausse la feuille. Jamal Théoray Rossi, qu'il va arrêter certains responsables de l'UFDG. Vous allez arrêter tout le peuple de Guinée. Les prisons sont remplies. Vous allez arrêter tous les Guinéens, bande de fourriens, de narcos que vous êtes. Fils-le-l'homme Balilou. Entre ces fosses-là, Cambré Bayakuma Bazan, Son Basan, Kenignon Kokan. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à ce pays-là Dites-nous. Vous voulez qu'on qu ne parle plus Hein Ok, Arthur 224, toi tu es banni sur cette page ici. Des maudits comme ça là. On les donne on les donne un petit 500, 500 000, un million seulement, banni de vous rien. Moi je vous ai dit, si nous on voulait bouffer l'argent de vos grands là, ce n'est pas des petites sommes, c'est des milliards. Mais on préfère demain. On préfère le peuple. On préfère garder nos dignités. Dites-nous ce que vous avez pu apporter. Dites-nous ce que vous avez pu apporter à ce pays. Dites-nous. Voilà. Dites-nous ce que vous avez pu apporter. Absolument rien du tout. Tore sur Tore. La souffrance, la galère. C'est tout ce que vous avez pu apporter à ce peuple de Guinée. Ils sont allergiques aux critiques. Les journalistes, les faux journalistes. Bar Café de Girassi, tous ceux qui étaient là hier, en train de gueuler sur le pouvoir du président Fakonde, ils ont fermé leur bec. Parce qu'eux-mêmes ils disent grande gueule. Donc on peut, on peut dire leur bec encore. Des faux journalistes comme ça, des, des affairistes. Et est maman de soirée. Et là, elle a encore dans d'un comme à celui qui est l'ennemi de la Guinée, celui qui allait tuer des Guinéens, celui qui allait prendre des mercenaires pour venir tuer là. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un prenez les armes. Allah, l'homme Bali, Mamadi Dumbuya. Allah, l'homme Bali, Kakobeta, Kakanya. Combien de morts le 5 septembre Fisrilom Bali, il y a quelle justice aujourd'hui Les bandits sont en train de construire chaque jour. Ils sont en train d'humilier les autres. Moi j'aime ça. Ça arrive, vous me poussez même. Ça dit, tout le mal que j'ai dans mon corps, quand vous venez comme ça, ça dit, Dumbuya même, là. Na opéré là, mais là quoi Venez. Sinon, les pros Dumbuya me connaissent eux-mêmes. Ils ne regardent pas mes directs C'est après mon direct seulement, ils viennent regarder. Vous allez me provoquer là. Venez. Ça j'aime ça. C'est là même, je tape sur Dumbuya même. Si je l'oublie un peu là, vous me rappelez. Si il y a un ennemi de la Guinée, pas plus que Dumbuya. Parce que c'est un ennemi de la Guinée. est Il a quel niveau d'études? Votre maman dit Dumbuya, il a quel niveau d'étude? Il, il a fait quoi pour l'armée guinéenne? Ne faites pas, hein? si ce n'est pas à cause des bonnes personnes, si c'est... Mais on connaît Mbara Versa, Al-Koka, Al-Dibonapage, là, si c'est, si c'est. Cambré Barnissou, Aïna Kissy, Cambré Kouna. Après ce là il est flanqué dans son palais là-bas. Il peut aller où Pour chercher quoi pour la Guinée Il peut venir à la Banque mondiale, il peut aller à l'Union européenne, il peut aller dans les pays arabes, il est flanqué dans son coin là-bas. Cambré Balua, Cambré Warimou, Metta, des voyages inutiles qui n'apportent rien, aucun contrat signé dans l'intérêt de la Guinée. Des bandits sont là. Le, le seul souci de Mamadi Doumbouya, c'est sa sécurité. De la manière qu'il a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Et c'est ce qui continue. Vous avez vu quel pays où on met des gens à la retraite sans recruter. L'éducation aujourd'hui est parfois 16 000 enseignants. On peut dire à qui aujourd'hui qu'on est guinéen. Toi, tu veux... Qui, quelle est la personne réfléchie qui peut dire, Mamadi Doumbouya c'est mon président. En âme et conscience. Un pays comme la Guinée, qui regorge autant de, de, de cadres, de bons cadres. Toi tu peux prendre la photo de Mamadi Doumbouya pour dire à quelle personne pour dire, voici mon président. Ou voici la Guinée, c'est lui qui gère la Guinée. Ce n'est pas une honte ça. Ce n'est pas une honte. Qu'un légionnaire devient président en Guinée, un légionnaire, il a ni le niveau Sangba Sangba, monsieur On dit organiser des élections, foutre le camp. Vous avez fait le mal. Moi je pensais que le type là il était un peu intelligent. Mais voilà Emmanuel comme m'a demandé d'oublier. Moi je pensais que tu peux faire le mal, mais tu peux te racheter. Djamanakole, Betale, la Guinée en nous sommes d'accord. Tu peux faire, tu peux trahir, mais te racheter. Non, même quand l'on, il est entouré à les réfices, Ils sont en train de voler. Les Amara sont en train d'acheter des maisons à des 2 millions de dollars. Cash Vous êtes en train de construire, nous, tes jours. Vous êtes en train de construire, nous, jour. jours. ne ne connais le type, encore le type, Regardez encore, Amara qui est en train de construire. C'est que Albert, tout, toutes les constructions aujourd'hui à Conakry, ce sont les gens du CNRD. Vous voyez? Regardez tous ces immeubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et plus 10. À lui au Lola. Maintenant, on est en train de humilier le docteur Kassori, le docteur Diané. Dit, pourquoi Monet et Sebana, quoi non, mais c'est foutaise, quoi. Vous, des bandits, vous voulez parler de justice. Ce pays-là appartient à tout le monde. Vous n'avez pas le niveau de El Vous n'avez pas le niveau de Sidia. Vous n'avez pas le niveau de Dr. Kassori. Vous n'avez pas le niveau de Dr. Gané. Vous ne pouvez rien apporter. Ce que ces gens-là ont donné à ce pays. Bande de tonovides, vide, de vauriens. Ils n'ont ni le niveau, à part l'arrogance se gonflant sur le monde. Bande de traite. Ils viennent se flanquer, que non, nous, nous allons parler de ceci, cela, à Sinita, à Bonita. Oui. <rire> Maman dit, c'est vous qui parlez. Moi, je suis là. Vous avez parlé la dernière fois. Oh, Damaro, parce que vous avez tous cru. Damaro est là toujours. Il fait ses vidéos chaque jour. Eh, ils ont mis Damaro. Il est en Tata. Ceux qui connaissent Damaro, demandez-les. Si vous avez vos parents là, demandez qui est Damaro. Voilà. Parce que moi, je ne viens pas ici pour commander. Parce que tout ce que vous avez voulu faire, eh, on va essayer de... de, de... C'est quand tu humilies quelqu'un dans le vrai, que ça va lui choquer. Mais tu humilies quelqu'un dans le faux. Vous avez fait le truc là, avec euh, <rire> mon colocataire, ça, porte, ça vous a donné quoi Damaro est là, chaque jour, il fait, toi, Dakite qui parle, chaque jour, il fait ses vidéos. Je suis assis, je fais mon ouba. Je finis tout de suite là. Je, je, je, je commence à rouler. Il mange, vous le voyez chaque jour. Il ne fait que prendre du poids. Mais comme dans n'a vous pensez que Ben be si Je vous ai montré, moi et le, et le, et le chef bandit Mamadi Doumbouya. Ne Dankadé moi, je ne vomis pas et pour, pour, pour, pour avaler cela encore. Je ne le ferai jamais. Le jour qu'il va faire ce que je veux, avoir ce jour-là, je ne vais pas faire ça. Mais Fissulom Bali, Dieu même n'aime pas l'injustice. Bandilou son, son, lui est n'a qu'un coup d'état, qu'un balou, un narcolo, qu'on est fort. Hein Qu'on comme vous dites que vous, allez, vous voulez arrêter Vous voulez arrêter Les responsables Des partis politiques Arrêtez Et les conséquences vous allez voir Vous allez voir les conséquences Vous allez faire peur aux gens maintenant Non Oubliez ça les gars Ce pays là Appartient à tout le monde voilà hier vous avez tout fait vous avez signalé ma page non mais aujourd'hui c'est pas revenu et hier c'est pas revenu vous avez tout fait je vous ai dit vous allez échouer dans tout Facebook là ce n'est pas pour le papa de quelqu'un facebook là ça appartient ça pour tout le monde je paye l'Internet voilà donc euh, arrêtez vos coloris un peu Allez, allez Allah Mamadi Hein? Allez mama dit, sonora. Il ne peut même pas dormir. Regardez son visage. Mamadi, c'est toi Regardez-le. Souci, souci, souci, souci autant Mamadi voilà. Regardez le premier jour. Regardez le jour du coup d'état. Son visage, il était en forme. Regardez-le. Regardez-le. Hein? Et quand vous regardez les, les, les photos de Mamadi maintenant, regardez. Attez ce son là. Souci. Mamadi a cru que non, le pouvoir, c'était du jeu. Voilà. Il a cru que c'était du jeu. Et regardez, les photos de maintenant. Avec un. Euh, hein? Regardez. Mamadi avait cru que non. Il pensait que le président Fakonde était là pour la forme. Il a coupé la côte démagogique pour venir faire. Voilà, j'ai donné. Il pense que c'est ses actes pareils là. Hein? Il a coupé la côte démagogique Tu es comme un devant. devant là, il tu penses que c'est ça le pouvoir Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Wallah, maman dit, i pas kwa i da ba sakro beliboya. Bedai. I da de sakro di bobe nya kroya. Vous pensais que prendre le pays, regardez-moi, de telles bêtises, regardez, hein Ça ri encore mon petit, c'est baram, baramuno, kamber ba groupe muno Hein Regardez. Regardez, quoi, ko jamana co-président d'un pays. Non, dans la Guinée. accordes? Voilà, dans quelles années Et puis, ce jour, la voiture -là, Bill Gates, le dossier de justice là. Et ce jour-là, maman dit prend la voiture là de Bill Gates pour aller à l'aéroport. Regardez la voiture ce jour-là à l'aéroport. Ça dit nous comblera à l'angboya mima quoi. Maman dit attend c'est bien l'angboya. On peut faire le mal. Se racheter. Mais Mamadi, il est. il est, Ça dit, Nyangbo Bansana Krefé. Le groupe de Gilassi, là. Nyangbo Bansana. Nyangbo Bansana Krefé. Des gens qui sont là seulement pour des règlements de compte. Hein? On parle, Mamadi. Regardez, ça, c'est la maison de Mamadi. Ça, c'est la maison de Mamadi. La maison qui est là. Ça, c'est la maison de Mamadi. Lui, il va enlever l'argent où? Après, on vient s'arrêter. Non, on criait, Ils ont fait ça. Bandit le son le narco le on Allah lombalia ou le à la fausse de sa rien du tout à te se fausse les clans vous ne pouvez rien contre nous rien du tout à te fausse les quais à la cramote sana Allah la mourites à la tesana à la fausse parce que à nous à la leco vous allez beau faire vous allez beau parler vous allez, vous allez appeler des gens, alliez à le jour du coup d'état, le bande quand, quand il a fait le coup d'état lui-même il était dans le, dans le regret. Mo, ibala dimisala iye hankiru soro, ya fako eh kona sababu akakenyanya ka, prenez alpha konde la pouvoir mi akaseke sanji sabani ko ayese la, anani kafos spécial kre fanka dinema eh ok, mbaram mbaram kumakaran ilo, sababu boni diame no nemiri à la commune, ma n'a la canta, mais fisri l'homme balilou. Quand lui au monde la malheur, à nous n'y a pas de Quand il y a un peu d'un à Si ça, si c'est question d'argent, elle va ça. mais alla la gnangbouya, à la gnangbouya, à la l'homme balia, ça cause de tout ça. Les gens ne peuvent pas vous aimer. Vous êtes méchant, vous êtes méchant, Nyangbonu. Et le dit dans la lumière, il m'a fait. Il m'a fait. Le jour que tu venais, regarde comment tu étais. Fouille ton tidi. Fouille! Fouille ton tidi. Et le n'a de... Et le n'a coupé ta que co-tchali. Oloï tchati. Moi, je suis accouru à la présence de la Faconde. Moi, je suis accouru à la Fanny. Les gens de Fanny, les trucs, toi, tu n'as jamais été eh, dans l'armée française. Tu étais les mercenaires mercenaire. Voilà. Allah John. Et le Kenny, il y a un peu Tu es le nom de la famille. Tu es de la famille. Tu es le nom de la famille. Tu Tu le de Tu la Tu es le Tu ma Tu alors, Néné Mamadi, il était. Vous voyez comment Mamadi était en forme au temps du président Fakonde. Mais bien, regardez-moi le général. Moi, je prends du poids. Mais nous, quand on Général, moi, souci. Al-Kaloy, il faut la souci, mais moi. Moi, je vous dis la vérité. Et quand je finis, je vais à mes occupations. al nene Mamadi, ma fait naître. Brabouya Néné Mamadi, dit est... Tellement que souci Ota Makosala, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Toi, tu viens, tu as humilié ton bienfaiteur. Tu dis que non, lui, ton bienfaiteur, lui n'a rien fait. Le sac de riz était à 200 et quelques autant de ton bienfaiteur. À ton temps, c'est 300 et quelques. Les travailleurs de la fonction publique, toi, tu es venu mettre 14, 000, 14 500 personnes, presque une ville de la Guinée, pour tuer l'économie guinéenne. Même l'État, rien. Qu'est-ce que toi, tu as apporté et les chantiers de ton bienfaiteur, tu viens te flanquer dessus. Qu'on est en train de travailler pour tromper le peuple de Guinée. Une année et demie. Les dadis ici, ils ont créé leur propre projet. Exécuté. Le trésor public aujourd'hui, rien du tout. Les caisses sont vides. 16 000 enseignants contractuels. Vous n'arrivez pas à payer. Côté faux. Côté faux. Andafo Pion. C'est ça. Si vous êtes capable de faire quelque chose là. Moi, je pensais qu'à l'heure actuelle, ils avaient dit que non, à partir du, de 2022, c'est fini, ils vont, recruter, ils vont recruter les gens. Qu'ils allaient recruter combien de personnes Ils ont dit devant tout le monde. Presque 20 000 personnes. Nous sommes à le combien aujourd'hui Même 500 personnes, vous n'avez pas pu. C'est dans l'armée aujourd'hui encore, là, pour créer un nouveau Kalea, pour tromper le peuple de Guinée. Donner de l'emploi, vous ne pouvez pas. Simandou, 11 700. Non, mon frère Sam Kaba le, hey, Même des pros de Mouya Walloy. Je dis mon petit Parce que lui c'est Deux fois je le disais ignorant Il était en Guinée tout récemment La maison que Amara a acheté ça à partir de là le petit me dit J'avais confiance et Ils étaient là J'ai vu des chantiers en cours Je dis parce que tu peux pas comprendre Tu es ignorant Tu sais pas comment on obtient un chantier comme ça Un projet comme ça Tout ça là ça a été validé par l'assemblée Les Damarol et le projet, tout ça, le contrat, ça a été financé par, en tout cas, par nos partenaires, grâce au gouvernement du président Fakonde. Les poses de tous, le président Fakonde avait fait des poses de pierres. Les bandits sont venus accélérer ça pour tromper le peuple que eux, ils sont en train de travailler. Autant du président Fakonde, il n'y avait pas assez de communication sur tous ces trucs. Les girasilles-là ne montraient même pas cela. Vous avez vu les girassi nous montrer toutes ces choses-là mais aujourd'hui, parce qu'on leur donne de l'argent, il faut tromper le peuple. Mais ce qui compte, ce n'est pas le ventre de Guinée. Hein. Ce n'est pas le ventre d'abord qui doit être la priorité. Quand on met des familles à la retraite sans mesure d'accompagnement, des militaires à la retraite sans mesure d'accompagnement, le pays va aller où La débauche aujourd'hui, le père de famille ne peut même pas dire à sa fille « Eh, il n'y a rien. »« Il n'y a rien de dépenses. » C'est pareil pour nous aujourd'hui C'est pourquoi Moi je suis fier de parler Parce que si j'avais pris l'argent du CNRD Ils allaient fermer ma bouche C'est ça le problème Avec les politiques Quand tu bouffes leur argent c'est fini Tu deviens leur esclave Tu ne peux rien dire Ils ne vont C'est ça les gens -là. Quand tu prends l'argent avec eux c'est fini et d'un dou mané kaïtamudundu et un minimum, et l'icana donc et mon nom d'abord d'amoro ne travaille pas mais Damoro n'a jamais dit à quelqu'un ici eh, donnez moi de l'argent c'est ça le problème hein damaro s'habille damaro mange damaro est devant vous chaque jour il ne vient même pas pour vous dire eh, aidez moi faites ça mais tu vas le voir bien se flanquer ici Tellement qu'on les, on les dérange. <rire> Lui n'a rien à faire. C'est les gens du RPG. Vous avez gelé le compte de tous les anciens dignitaires. Vous avez gelé les compte de tous les anciens dignitaires. Qui va donner l'argent à qui aujourd'hui Même pour dire que les Damarou là, c'est des pères de famille, les docteurs Kassourou et les docteurs Diané. Ils ont des enfants, ils doivent prendre. Ils ont servi le pays pendant 11 ans. Pour dire, attends, ok, on va prendre un tiers. Non, on va prendre deux tiers. De, de leur compte Le temps de faire la justice Mais les un tiers ils ont une famille Ils ont servi la nation Pendant 11 ans ils ont été des ministres Ils ont eu des bons salaires On va prendre un tiers Non On détruit des familles On gèle leur compte On les met en prison On les humilie Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas pitié de nous parce que si on a Kalita aujourd'hui, c'est grâce à ces gens. Si en Afrique aujourd'hui, Agnès, tous ces projets pour aider les pauvres, c'est grâce à ces gens. Mais vous, des vouriens, des tonneaux vides, vous n'avez même pas de niveau. Des vousriens réunis, des bandits, des narcos. Que vous vous allez humilier ces gens, que Allah subhanahu wa ta'ala va avoir la pitié de la Guinée. Wallah, on va, on va traîner, on va traîner dans ça. Dieu ne va pas nous aider. Parce que Allah n'aime pas l'injustice. Quand l'homme fait semblant, tu penses tromper les gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Wallah, Dieu n'aura pas pitié de vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Et des médias, des, des journalistes vendus comme les, les là, ferment leur gueule. Les Abaka Diallo, des démagogues comme ça, ils ferment leur gueule. Parce que quand ils passent dans des bureaux, on les donne des billets verts du dollar. Et ces escrocs viennent se flanquer dans les médias pour tromper le peuple de Guinée. Ils ne veulent pas dire la vérité. Ils sont méchants. Déjà, on fait le. Monsieur qui il vu 11 ministres. Quel que soit ce que vous les reprochez, ils ont des familles. Ils ont servi de là, la... ils ont gardé de la... ils ont fait des épargnes. Je suis d'accord, ok, on dit, voilà, il y a la justice, on prend deux tiers de leur revenu. Ok, ils ont une famille. Madame est là, les enfants, mais non, ils s'en foutent, détruisent la vie des gens. Et pourtant, ceux-ci-là ont tout fait pour vous. Même fois, ça a été dit que Doumbia avait fait le coup d'État. Et je vous fais ça, les confidence aujourd'hui. Docteur Kassouri a été consulté. Même docteur Kassouri a été consulté. Que Dumbuya avait fait le coup d'état. Tellement qu'il ne croyait pas. Moi, Damaro, allez-y, regarder mes vidéos. Chaque fois quand les gens parlaient de coup d'état, je dis, vous êtes malade. Je dis, nous, on a Dumbuya. C'est comme ça, je C'est pourquoi je ne peux pas aimer Dumbuya. Vous m'avez vu ça, la photo avec Dumbuya. J'étais fier quand je lui ai vu. J'ai dit, c'est nous qui vous défendons ici, grand. Vous avez vu ma photo avec Dumbuya. Mais c'est les mêmes là aujourd'hui qui font que, regardez Amara, son oncle, Lousseni, est mort pour une soirée de 20 millions. Transition, vous n'êtes pas les élus du peuple. Personne ne vous a, man ne vous a mandaté. Une transition, c'est d'appeler tout le monde autour de la table. Il n'y a pas de règlement de compte pendant. C'est un président élu par le peuple qui peut faire des poursuites, faire ce qu'il veut, comme veut le peuple. Mais pas des bandits qui ont, qui ont tué les gens le 5 septembre. Qui doivent rendre des comptes. Il y avait combien dans les caisses de l'État Vous avez tout vidé. Combien vous avez volé à la présence Au lieu de réfléchir, faire des bonnes choses. Non, l'arrogance. Et vous voulez que les gens vous aiment. Regardez vos popularités le 5 septembre et maintenant. Quand vous remarquez le 5 septembre, parce que le monde, l'être humain, toujours veut le changement. Même si aujourd'hui on donne des étages à chaque Guinéen, ils vont dire encore qu'il veut plus. C'est comme quelqu'un, quand tu es en Afrique, tu veux venir aux États-Unis. Tu viens ici encore, tu n'as plus l'envie de rester ici. Tu veux, tu veux, adieu, envoie-moi au paradis directement. C'est comme ça. de là. Les docteurs Kasso ont été consultés ici pour dire Mamadi veut faire coup d'État Tous ceux-ci là n'ont pas cru à ce coup d'État. Ils ont dit c'est pas vrai, c'est jalousie. Même le président Alpha Condé, ils ont dit oui, il veut faire le coup d'État. Le président Alpha Condé n'a pas cru. Et, Kafoukou, Ou et ça, il est Mamadi Kérin. Il y a fils Maman dit t'est dia la Molunya. It'est dia la Molunya Mamadi. Inyangbo, ikomo olu nyangbo, ikrefem Mamadi tu n'as pas de conseiller. Tu n'as pas de conseiller. Alu C'est quand on est l'élu du peuple, on fait ce que veut le peuple. Et vous là, hein, si on vous dit demain, vous avez tué les gens là. Qui vous a mandaté Qui Qui vous a mandaté Vous allez dire quoi le 5 septembre, les gens qui sont morts, qui vous a mandaté Vous allez dire quoi Et vous êtes là en train de. Elle a le dans l'air guinée. Ça veut toujours nous ramener en arrière, oh, au tant, tant tant. Une année, les docteurs Kassouri sont avec vous. Al-Talmiri, al al Alagne. Libérez les gens. Appelez les gens autour de la table. C'est compliqué. Mais je vous ai dit, ceux qui vous poussent à le faire, là, les lanceurs de la et la consorts là eux-là, Ils ne peuvent pas. Même devenir maire de Cancan, -Can, dans sa n'a il ne peut pas. Même maire de Sigiri, il ne peut pas. Mais comme Alter Hankir seront là. Alter Hankir seront là. Si tu étais intelligent, tu allais sortir par la grande porte ici. Appeler tout le monde. Laissez tout le monde. Laissez les partis politiques. Si c'était affaire de durée, personne qui s'en fout. C'est toi qui sais. Quand, au, au fur et à mesure que tu dures, il y a plus de problèmes. Ce n'est pas la durée de la transition qui est un problème. C'est vos comportements bidons, là. les arrestations bidons. À être allergique aux critiques, c'est ça le problème. Pas... La durée n'est pas un problème. Si tous les gens là vous avez laissé, c'est là tous ces gens-là, autour d'une table. Qu'est-ce qu'on veut Quelle constitution on veut Laisser les grands partis. C'est eux les vrais leaders. Mais non, non, non. On écoute des fouillantés, les Eli Kamano. On écoute des fouillantés, des gens qui ne, qui ne représentent absolument rien dans le pays. Les bonnes personnes, on les fait à la guerre. Si vous n'avez pas l'intention de rester. Sinon, toi tu dis que moi, bah, les membres de mon gouvernement, personne ne sera candidat. Mais ceux qui vont compétir, au lieu de donner la chance aux vrais leaders, ceux-mêmes qui créent des problèmes. Les 11 ans passés, c'était le RPG arc-en-ciel et l'UFDG. C'est les deux. La solution, c'était d'appeler ces leaders-là. Voilà. Comme il y avait la concertation de la Constitution, qu'est-ce que vous voulez Mais non, on ne veut pas faire ça. De... On fait l'ignorance, on fait l'arrogance, on fait la démagogie. Et vous pensez que le pays peut avancer dans la confusion pareil. Au lieu d'appeler des vrais leaders. Non. Vous pensez qu'on va vous conseiller, bande de bambins que vous êtes ancrés dans Quand vous voulez la pagaille, là. On est d'Amenatotembo. Abraniamina, sur la le Lakoudou peut devenir commandant. Le général peut devenir Lakoudou. C'est comme ça. Quand c'est gâté, c'est gâté. Voilà. Allons-y. Vous n'avez pas. Du... Vous vous... Comme vous dites que vous avez fait pour vous-même, il reste pour le peuple maintenant. Donc, la famille, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Merci d'avoir liké. Et le combat continue à bas les poutistes. Et nous demandons aux leaders des partis politiques, UADG, ANAD, RPG, Arc-en-Ciel, UFR, d'être vigilants. Le plan que le CNRD a mis en place, ils pensent qu'ils peuvent étouffer. Regardez les manifestations de ces derniers jours. Ce n'est pas les partis qu'ils appellent. Il n'y a pas de courant, le peuple est fatigué. Il n'y a pas de travail, les gens sont fatigués. Il y a les vols. Ça finit même pas, quoi. Trop de vols aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de boulot. Quand vous, vous arrêtez un projet en cours, 11 700 guinéens, des salariés, vous les mettez à terre comme ça. 14 500 fonctions publiques. Les enseignants contractuels, 16 000. Vous êtes incapables de gérer ça. Mais vous, comment le pays là peut aller Qu'est-ce que vous, vous avez fait de mieux que le président Al de a bouton. c'est un Al Al en la Tous ces gens qui nous suivent là, qui nous, Ante te de la demande, On te de la que l'a donné. le fola. C'est tout. Donc, euh, Mamadou.